Qu'est-ce qu'un bon coup La question que tellement, tellement d'hommes et de femmes se posent. Dans notre représentation d'un bon coup, on pense souvent que un bon coup, c'est quelqu'un qui assure, qui a un physique parfait, un engin forcément de taille conséquente, ou qui, pour une femme, qui est très fine, qui est magnifique, qui est pulpeuse, qui est un peu l'idéal. On se dit que forcément, l'érection c'est facile, c'est toujours au rendez-vous, qu'il y a forcément un orgasme. Non. Un bon coup, c'est quelqu'un qui nous fait ressentir quelque chose. La question c'est, est-ce qu'on préfère faire l'amour avec un être humain, qui a des émotions, qui a des sentiments, des sensations, ou avec un robot Tout parfait. Franchement, je mettrais ma main à couper que la majorité des gens préfèrent un échange, préfèrent quelque chose qui touche leur cœur, qui leur font se sentir en vie qui leur font se sentir aimés et considérés que quelqu'un qui va juste, bah, assurer qui va juste être parfait. Parce que la perfection, en vrai, en vrai de vrai, c'est chiant. On ne se sent pas en vie quand on est dans une image de perfection. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on s'est senti avec cette personne. Dans dix ans, quand on repensera à ce moment, ce dont on se souviendra, pas ce pas qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait, dans quelle position, qu'est-ce qu'il a dit ou elle a dit c'est qu'est-ce qu'on a ressenti, si ça nous a marqué, si on se souvient de la sensation, c'est que ça nous a fait vibrer, et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut qu'on cherche, plutôt que d'essayer de cocher des boxes, plutôt que d'essayer de chercher la perfection. Alors comment on fait Déjà, on arrête de se concentrer sur tout ce qui est extérieur. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un pénis plus grand, non, il n'y a pas besoin. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la taille du pénis, vous pouvez aller la regarder. Et non, il n'y a pas besoin d'être parfaite. Et non, il n'y a pas besoin de plus de maquillage. Il n'y a pas besoin de positions euh, incroyables comme dans la pornographie. D'ailleurs, dans la pornographie, ces positions, elles sont pas faites pour le plaisir et l'intimité. Elles sont faites pour donner une image cool à la caméra. C'est tout. On a besoin d'arrêter de se concentrer sur les techniques, sur le comment faire, et de commencer à se dire « Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ?»« Et comment est-ce que je vais faire pour le partager avec l'autre ?» Et même si c'est de l'anxiété, et même si c'est de la nervosité, est-ce que c'est pas mieux d'être un peu nerveux à deux De partager ce sentiment qui va en fait nous faire sentir électrique, en vie, plutôt que juste d'avoir l'air stoïque. Et de dire, non moi j'assure, ouais ouais, je sais faire, il n'y a pas de souci. Ah, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de se dire qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut être solide, qu'il faut tout savoir. Le mieux dans l'amour, c'est le partage. C'est oser demander à sa partenaire ou son partenaire « De quoi est-ce que tu as envie maintenant »« Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Parfois, c'est aussi oser dire euh, « J'ai tellement envie de te faire plaisir et j'ai peur de ne pas savoir comment faire. »« Que ça me stresse et ça me bloque un peu. »« Du coup, je suis dans ma tête. » Quand on dit ça, d'un coup, bah, l'autre il comprend ce qui se passe pour nous. Il n'est plus en train de se dire « Ah, peut-être que je suis pas assez excitante » ou « excitant, ça fait qu'il a plus envie de moi, que ci, si, que ça. » Parce que quand on ne dit pas les choses, et bah, ça crée des doutes pour l'un et l'autre. Du coup, on a chacun on est chacun dans notre perfection d'être un bon coup. Mais en vrai, on est chacun de son côté et on n'est pas relié Alors on arrête de se prendre la tête et on essaye de partager quelque chose. On ouvre son cœur. Et même si ce n'est pas une relation amoureuse, même dans un coup d'un soir, on peut avoir quelque chose où il y a un vrai partage. Quand on se met en résonance avec l'autre personne, plutôt que d'essayer d'être parfait. Quand on ose être juste vrai avec nos insécurités, le fait qu'on qu est en sueur et qu'on est chaud et qu'on n'est pas parfait, et qu'on a un pli qui dépasse et qu'on est juste vrai, bah ça augmente les sensations. Ça décuple tout ce qu'on ressent en nous parce qu'on n'a pas besoin de se cacher, d'essayer de comprimer des trucs pour rentrer dans les cases et qu'au final on est juste tout... Le sexe, c'est se voir l'un l'autre comme on est. On n'a pas besoin de changer ça. Voilà, un petit aperçu de ce qui peut être possible quand on fait l'amour, pour se sentir bien. C'est juste une petite idée. Vous pouvez en découvrir plus dans mon livre S'expérience Et si vous voulez, que vous voulez approfondir, vous pouvez aussi me contacter pour une consultation, pour en parler, pour voir ce qui se passe exactement en vous. Parce que parfois, il y a des choses qui bloquent. Parfois, on a vécu des traumatismes, Parfois, on a des choses sur le cœur qu'on n'arrive pas à dire. Parfois, on ne sait même plus vraiment ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. On se sent un peu perdu. Si c'est votre cas, n'hésitez pas, je peux vous aider. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. De toute manière, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir YouTube